téléphone, monsieur. Et eh, bien ouais, c'est monsieur qui eh, a servi antenne pour nek qui Tony. Et pas de nek qui passe le là, pas qu'on est. qui tombe, qui tombe, là, nous pas qu'on est. tombe, là, bien, oui. Le ou monsieur, oué ouais, que. Depuis une heure du matin, monsieur a avec un certain Tony. Ah, bon, man -ti. Le neige yo défile message yo yo côté monsieur abdi, monsieur gabdi neige et, et munition neige yo fini, mais pour venir avec munition pral fini, et cetera venir avec l'autre munition pouvini bagay, Ou pas besoin de m'en non pas besoin de m'en demander, monsieur. <cười> ou pas besoin de m'en demander, Cédric, et bien Cédric par là. Kou y a 6 ans neige yo ve. Le fait que Kougnia n'ait guettant ouais, est son que Monsieur pas là. Monsieur yo monsieur tout tomber va lever. <laughs> monsieur pas là encore, monsieur absent. Et puis n'ego prend téléphone là, yo continuer ou ouais, que so c'est bon enquêteur. C'est ça que qu'on a dit la police, oui. Bien n'ego prend, tant que les petit ménage luxon là. On pas besoin faire rara parce que moi la police parfois nous plus agir en show off. Faut ne pas faire ça. Faut bon minimum comme si pour un petit niveau pour qu'a investiguer son fait. Kounia, la c'est a que vous avez dit que que vous que vous avez que vous avez vous avez que vous avez vous avez dit que vous dit vous Tony, que à Tony comme si c'est Cédric qui a parlé Tony. Et puis Tony, et il y a pas la mission border ah, et puis il dit ah, la mission fini là-bas ça comprendre ah, et faut venir rapidement bah et puis Tony dit nego qu'il a tout répond il dit que ah a benego bloquant l'air on n'aime pas ca monter en l'air et puis Tony dit ne nego il n'aime pas on n'a pas croisé zone mariotte pour prendre pour prendre mission et puis oh, oh Tony prend Tony vient vrai <laughs> monsieur vina à sac balli, oui, un valise balli red sous motocyclette li. Il pou vient pour rencontrer avec Cédric, pour <laughs> e le li, ya, pou Cédric qui est tombé le ballevé. Il continue à texte à monsieur. vous comprenez? Et puis l'ex-Tony Rivegonia pour la remettre Cédric le matériel. li. Et puis le monsieur garde dans un coin, et puis le remarque, c'est pas Cédric, c'est quelque autre nègre li, Mais vous comprenez? Si vous comprenez? Vous quitte Cédric négocier, monsieur. Pour vous il bien, a bien marre, monsieur. Et puis, l'année, monsieur, les, Anthony Rivet, et puis il ce pas celui qui campe, c'est deux nœuds différents. Monsieur, monsieur a, y a pour le virer, moto, pour le péter gaz. Monsieur Kouy, avec filet de elle. Yo a le monsieur, juste <laughs> monsieur. Monsieur zone ni ni de France. Il besoin de monsieur, monsieur il pas besoin de il n'a pas besoin de ni il n'a pas besoin de t'as dit c'est Timounes et ça te fait kounya, gampille jeune là qui s'est entieré mieux nassoudoyo, parce que j'ai l'impression qu'à base pour débloquer zone, la pour ne pas continuer à question brigade de vigilance là, si bon début si toujours pas qu'au, si nous suspendons le mouvement ça nous rabouglons, parce que non même mi temps noye internet faut nous suivre car les jeunes dans la société, parce que me le mouvement ça, c'est mouvement délivrance nos liens. Pas fait personne méchanceté, pas fait personne abus. Mais déciderait toute mauvaise graine qui n'a mis dans nous. La police devant le peuple à derrière, pas à prendre en diversion. Kounia, djef Jeff, volo, a fait diversion. Mais le l'écran là, on va le montrer nous. On pile le petit durissant par 8, là sur écran là, pas ça. Mesdames, attention là, la rue a piégé. La rue a piégé, regardez. Le petit durissant sur l'écran là, regardez au piégé. N'y a pas de mais il un pile de choses qui sont pareilles. Je vais le montrer. Écoutez, ça veut dit que, pas prendre en diversion avec Kounya like Jeff, chef gang, il propage des malheureux, malheureux dans la vie. Il a fait chaud, pour montrer que l'affaire sociale, fête sociale au chef gang fréquent, bois-callelier, récupérer territoire perdu. Il y a qui panique en pile. Pour l'instant, il y le vite et l'homme. Et si la police sérieuse pour une fois don bien que moi moi sous yo ba mais si yo sous ça yo pas coup ta réel qui ses mis vite l'homme pour yo pas attaquer monsieur tout fin avec c'est pas vrai monsieur un bon moment baisse là pour yo frapper monsieur fort pou tombe, si e pour le tomber si vous voulez. et c'est ça me de dire force radio there you know erreur ne go fait pas de communication en grand avis nak village de dieu nous te doit fermer baï ça ça fait pour village, ka, courir, fonjan, faufile, gravin, gravin, courir, descend, euh, euh, village la, bagay sa te supposé, FIFI anini. Prè responsabilité. On gade to sa, ou sa l'écran. Je sou de de monsieur, déjà. N'ex so ap gade sou écran la, ka lunette sa nan, le Dieu de la. Monsieur, c'est son criminel dans le dernier niveau. Et bah, t'as son petit là. Criminel dans le dernier état. Monsieur Gonfrère, il y a de boukem dans les social. Agent social. Li. Son peu difficile. <laughs> Garde, monsieur, sous quoi ça, monsieur côté. Donc, euh, pas hésiter, gérer, sous capable. Si vous pas capable, la police dit que vous allez voir la Ok? Donc, pas hésiter. Si vous êtes capable, si la police, ou de la police qui prête, prêt, vous allez voir de main. Monsieur le Patrice. Je m'a si monsieur, pa monsieur le Patrice Michel dit. Monsieur le Patrice. Criminel dans le niveau. J'en je vous écris. Je l'écran c'est monsieur qui t'a frappé en bagalette. N'exate for mon équipe. Patrice. Non, non. Zotolan. Je vais vous montrer Zotolan dans l'heure. Sous l'écran. Monsieur le Jonas Joseph alias Zotolan. M'a montré nous. Gen onem yore le Tisanto. Gonto yore le Tiricha. Gen fanfan va Ricardo. John 17 bal. Evenson, Makaya. Ekon dadi valérie c'est ton équipe qui pas mange rien fret et majorité ça m'a cité là tout encore vivant <laughs> c'est grave exemple vrai qui t'aime faire Oui il ouais, y a mon qui critique mais qu'on est obligé parce que pas vraiment l'autre sujet ne qu'a parler là non aujourd'hui là c'est insécurité à dans dégo nous ça dit moi bon même mon fait un travail m'a déniché nèg ça yo que moun pas de kajouen ak facilité. Peut-être ou gen doua ou nègle la la rue ou pense son bon moun liye. Le nègle sa yo yo pa se seul le yon pa pa pere pa fo mette kagoul, pas mettre pa mette kagoul facile. A di sou pa konne se bandi yo ou pas p jan konne se bandi yo ça Sa le di ke fo nou konne yo. A di ekip sa ou msot cite la, non, non, monsieur tombé tombe, va le montrer monsieur Patrice Zotolan. Ti Santo, Ti Richard, Fanfan, Vava, Ricardo. Eh bien, next sayo, John, 17 balles, Evenson, Makaya, Ekon, Daddy, Valérie. Gontou et le ticabi, Bokal 121. Se non salte gen sous TikTok. Le mal déniché monsieur le met de ben en tête. M'gal montre de monsieur là. Next c'est se, pas comme si et criminel à demi non <laughs> auguste leneus me eh ben nous boire bon lettre. T'en de bien c'est pas comme si criminel à demi non criminel avec gros est que l'écrit a sur les Patrice. en avancé. cest à si nous avons est son côté c'est encore lui-même donc si nous allons de son côté donc pas mettre dans dans liste moun bon moun yo. C'est monsieur. Donc, l'or monsieur là. j'en vais regarder là. Donc, l'or est monsieur en côté. Ou est photo par différence C'est même monsieur an. Donc, l'or est nexe en côté. Songez que faire queen là, Bien que Kounia sa négo fait. Négo a cherché. Et. Son pays difficile. les bah, tu a pas passer là, non? Kounia. Je chef gang qui a vérifier téléphone, mon bon petit, bon tout, moi-même, soit tout baille, ouais, ça, moi-même, Ou même qui en Haïti, limité, groupe, groupe, groupe, bagay. limité, puis et puis, ou pas besoin, et non, et activer question 24, ouais, message effacé, non, ouais, il doit finir par là, pour effacer message là pour. on ça ou pas qu'un pile. basse, m'a gardé, on, on, on, chien sale on, sérieux sal, de malerie, malerie. Vous comprenez? Quand vous avez le téléphone, vous dit que vous yo groupe yo yo WhatsApp, cap vous planifié brokalet, etc. Quand parler, dit que difficile, <laughs> son pays. que vous c'est dit que vous avez dit dit que vous c'est la famille Mani, Monsieur le junior Mani alias Nono, alias Nono. Non. C'est monsieur Neg 400 marzo te Et c'est pour M. vite l'ombrel le diviser encore une fois avec Neg Sayo. Et c'est à cause monsieur tout, vite l'ombrel bien avec Iso parce que monsieur était bon partenaire Iso. Ça dit que kidnappeurs réunis entre eux, <laughs> ils parlent entre eux. Les kidnappeurs se réunissent. Si vous comprenez ça, Pas de problème. Donc M. c'est un gros, gros kidnappeur, le et sou, monsieur, son pays difficile. Est-ce que nous connaissons non non mourir? Géon ce non, -non qui mourit de Comme si tellement non non te important pour li dans la famille. Hein? Au lieu, on est gons ça mouron, criminel qui mouri. mourir. Au lieu, moun sa ou ta met man lè. même j'en famille poisson a son Pour Puis di on dit bénis soit l'éternel. Est-ce qu'on connaît gons qu ce monsieur qui tombe de yel qui mouri? Oh oh! Le temps de monsieur mourir? Parce que monsieur mourir en volume kob sou li presque 400 000 dollars. Quand on a le pays balle sous frontière, que, sou que nek 400 marozou descend. Volo, volo, volo. <laughs> volo, volo, volo. Nek 400 marozou descend, monsieur, pour yon eu un kob là. Gon ce monsieur qui tellement remè, monsieur. Parce que le tabac ou manger Ou comprenne ça, nous? Gon paquet. Bel li mena, oui. Si nous avons montré pays, y'a il y'a eu, tout eu, là eu, y'a eu, pays. Pour y'a état y'a eu, y'a eu, y'a eu, y'a eu, y'a paquet Monsieur, eh monsieur, tapé peye kaibou Fi a tombe bip li mou ride, eh, monsieur, oui. Sèzisman bote la li, sèzisman pral. Eh, sèzisman pral. La famille manye. Eh, peut-être gen doa gen bo genna famille an, ah, mais mais ça sa nou te prouve pas fin bon. Gen on la kit, gen oune gen savon on em on tilime na. Eh, Mye non là oui, on tilime na. I savon on em lem pale ba, i sal tombe jourem. Oh, monsieur sa tre terriel la, te isse la vin pale moun. Oh, oh, ti via jourem kou joure. Bien joué. On s'est d'apposer. <laughs> ah non, vieille tête, tes amis. <laughs> tu viens... Tu viens bien joué, m'kare moi, parce que m'appel démission, gang, oui. C'est... Ouais, Haiti malade dans tout niveau. Et blague kap passe Haïti là, non? Haïti malade dans tout niveau. Oui, en tout cas, en allé. Kounia même. Monsieur tombe le même. Non, non, monsieur. Monsieur absent. On garde pour nous, Oh, Oh, oh, mettons ça. Hey! Mais, mais, mais, là. Ou un exemple de gars, c'est grand. Et petit de petits gars, sont petits là, la société. On on peut pas qu'on montre de monsieur. Première fois montré, non. Première fois montrer de monsieur. Ou après, on a dans la liste que monsieur a là, non, monsieur cité. On ne peut jamais qu'à montrer de monsieur. Et c'est dans le cas d'enquête que je continuer maintenant. Parce que quand y a non, l'autre mouvement, non, l'autre étape. Et puis, m'a cherché, m'a cherché, monsieur. M'a cherché toujours. Eh ben, m'a vint tomber sous tout ça. Ou sa, ah. est tête monsieur, hier? Ou est figu, monsieur? Eh ben, c'est non, samdou qui relève les Ou est criminel, Et ah, passe, <laughs> Eh, blague, a passé, non? Ou est criminel, pau. hein L'am, criminel, là? Ou est criminel, pau. Mais papa c'est Monsieur. Next on va regarder sous écran. On, on, on, on voit monsieur Qui est-ce qui a bombé notre osa? Nous pas Même dou ou à criminel oui mais papa c'est Monsieur. Jean a Monsieur là. Il y le Monsieur Jonas Joseph alias Zotolan. Zotolan. to ça Gen la ited. Gen 17 balles. Patrice. Ou un criminel, mais pas passé en exil. Ah, je... Il y a un petit problème. <laughs> Monsieur, les zotolins. Zotolins. Des fois, nous, zotolins, l'autre bois là, qui a frappé sous ton sel, c'est mouché. Zotolins. Ah, ba es petit. Zotolins. Nous prenons-lui déjà Oui, prenons-lui déjà. Yo, tellement vol au feu de mon gounia, gounia, mais malgré mes ragots, monnek vol au feu de mon dalle, mais même si on voit le gounia, on pas qu'on va qu'aller facile le gout de Zulie. Alors, <laughs> no, viettez les amis, <laughs> nous on va faire un tour. <laughs> zotul, ok, zotul, criminel, ok, on après pointer trois d'exemple là, mais où là, équipe là, non non ton Belmin, ok, gardez, ou, gardez, ou, gardez au bout. Pas un problème. Gardez au boué. Bon l'autre criminel encore. Ou criminel on va se mouche. D'ailleurs, monsieur, on est qui tellement important pour l'équipe. L'an, monsieur te quitte à Haïti. Monsieur te allé en République Dominicaine. Et puis, vite l'homme pour y monsieur, pour le retourner vite dans la base. C'est même jean tout. Pour le boucan, on était fait pour chalet. Chef gang Tokyo. Monsieur Degret a quitté Haïti, le rivet Et puis, pour le boucan en relais, monsieur vient frapper parce que son joueur important. Et bien, même Jean, monsieur, monsieur le laïted, ou a criminel, mais pas passe, monsieur. Monsieur le laïtède, son ne qui tellement important pour vite l'homme, kidnapper, patenté, assassin, criminel de Oran, malgré monsieur quitté Haïti, li allé en République Dominicaine, vite l'homme voye chercher monsieur, pour vin retourne, frape dan Se nom sa tre le vine retourner, vine frapper dans base là, c'est non, ça a laïté de là.